Tu dis bonjour. Tu dis pas bonjour, tu es mal poli. Hello, ma Disney army. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo actualité Disney du mois d'août 2016. Vous le savez sûrement, mais le mois d'août 2016, c'est généralement le mois où il se passe le moins de choses. Du coup, histoire de vous faire une vidéo un peu plus complète. J'ai rajouté des temps forts, des actualités qui se sont passées au mois de juillet 2016 et dont j'avais vraiment envie de vous parler, comme ça vous avez un panorama complet de tout ce qu'il ne fallait pas manquer cet été J'espère que cette vidéo vous plaira et on est parti Comme d'habitude, on commence ce nouveau numéro de l'actualité Disney du mois d'août 2016 avec l'actualité cinéma, alors ce mois-ci bien évidemment il n'y a pas grand-chose qui sort. Il y a quand même deux films mais je préfère être honnête avec vous, il y a peu de chances que je fasse des revues sur ces deux films mais j'avais quand même envie de vous en parler. Si ça vous intéresse pour le premier film, n'hésitez pas à me le dire, je réfléchirai peut-être à l'idée de vous faire quand même une critique dessus. Alors le premier film qui va sortir c'est le 17 août, Peter et Elliot le dragon de Disney. C'est un film live action qui retrace donc et qui réinvente le mythe de l'amitié entre Elliot et Peter, avec cette fois-ci l'enfant qui est dans la forêt. Pour être franc, je ne sais pas trop quoi penser de ce film. J'attends pas franchement cette adaptation live avec impatience. Maintenant les retours que j'en ai eu c'est que les gens ont été agréablement surpris par le film donc je lui donnerai peut-être sa chance. Le deuxième film n'est pas Disney, il bat l'enfant qui n'avait pas peur, qui sortira le 31 août 2016 et en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui est assez espiègle joyeux et qui n'a donc pas peur, qui passe son temps à jouer avec ses copains, à dessiner et un jour tout va changer pour lui, il va être obligé de vendre sa chèvre, puis à la maladie de son frère et de là tout va changer, ça a l'air d'être un film très poétique avec un univers bien particulier, je sais pas encore si j'irai le découvrir. Au niveau des temps forts du mois de juillet, on a eu un premier trailer japonais de Ayana, la légende du bout du monde. Il faut savoir que les trailers japonais les bandes-annonces japonaises ont généralement des images différentes et là c'est le cas ici. On découvre donc une Moana qui joue avec l'océan, une Moana petite et irrésistible. Est-ce que vous craquez pas devant cette petite bouille Moi j'ai un coup de cœur. En plus de ce trailer, on a aussi de nouvelles photos qui nous permettent de découvrir les personnages secondaires du film qui sont notamment un crabe, la grand-mère, les parents, A.A. et Pua qui sont les acolytes de Vaiana, et aussi la tribu des Kakamura. <rire> je ne sais pas quoi penser de ce jeu. Je suis vraiment curieuse de voir en tout cas ce que ça va donner mais c'est vrai que là comme ça la grand-mère me fait beaucoup penser à la grand-mère feuillage qu'on voit dans Pocahontas et je pense vraiment que Moana va être comme une héroïne des années 90 avec un fort tempérament, un goût de l'aventure, j'ai hâte de voir ça Franchement je pense que ces films de Noël va être une tuerie Et enfin côté télé, le teaser de Dissidence 2 est sorti, c'est un Disney Channel Original Movie, donc euh, un téléfilm qui sortira normalement en 2017 si je dis pas de bêtises, et dans ce teaser on aperçoit la fille d'Ursula Je vous avais dit que ça serait rapide puisque dès maintenant on passe à la partie parc. avec à Disneyland Paris les billets amis pour les passeports annuels qui ont été reconduits. Alors les billets amis qu'est-ce que c'est lorsque vous avez un passe annuel vous pouvez permettre à 5 de vos amis par semaine de rentrer dans le parc avec des prix privilégiés qui sont à 35 euros la place à la semaine et 45 le week-end. A la base l'offre se terminait le 29 juillet et elle a été reconduite le 12 octobre. Donc c'est l'occasion que jamais d'aller sur les parcs et d'en faire profiter vos potes. Et alors pour le reste c'est que de l'actualité américaine. La D23 qui est donc le rendez-vous des fans qui se passe tous les deux ans, il y en a... Un au Japon et un à Anaheim en Californie. Les billets pour celles de juillet 2017 en Californie ont été ouverts à la vente au mois de juillet 2016. La D23, c'est un endroit où donc il y a tous les fans qui viennent cosplayer, etc. Mais il y a aussi énormément d'annonces au niveau des films, au niveau des parcs. C'est l'occasion de savoir beaucoup de choses et c'est aussi le moment où il y a énormément de merchandising qui est vendu. C'est vraiment le paradis pour les collectionneurs Disney. Puisqu'on parle d'annonces, au Comic Con de San Diego qui s'est aussi tenu en juillet, nous avons appris que la tour de la terreur de Californie allait être rethématisée sur le thème des gardiens de la galaxie. C'est une attraction qui ouvrira donc en 2017 et qui s'appellera Guardian of the Galaxy Mission Breakout. La tour deviendra donc une forteresse qui sera gardée par le collectionneur, the collector. Je sais pas si ça se traduit comme ça en français, si c'est pas le cas. Excusez-moi, pas tapé. Et donc ce collectionneur aura capturé les gardiens de la galaxie, à l'exception de Rocket Raccoon qui lui aura réussi à s'échapper et qui nous accompagnera nous pour tenter de sauver les héros des gardiens de la galaxie. Alors c'est une annonce qui a fait énormément débat et du coup la question que je me posais c'est vous, est-ce que vous aimeriez que ce changement ait lieu à Disneyland Paris ou pas Est-ce que vous aimez notre bonne tour de la terreur Ou est-ce qu'une thématisation Marvel pourrait vous intéresser Pour ma part je n'ai pas spécialement d'avis dans le sens où je ne fais pas l'attraction vu que... J'ai des problèmes dans les attractions au niveau santé donc je ne les fais pas. D'un côté je me dis que c'est pas mal qu'il y ait de la nouveauté, de l'autre j'ai un peu de mal avec le côté Marvel. Donc à voir. Et enfin, les parcs californiens de Disneyland ont fêté leurs 61 ans et pour l'occasion, ils ont fait une vidéo très mignonne avec 61 personnages. Et pour les amateurs, ceux qui pourraient éventuellement aller au parc Disneyland ou Californie prochainement, il faut savoir que les festivités pour les 60 ans du parc ont été reconduites à septembre. Et puisqu'on en est aux événements, alors là, c'est pas vraiment les parcs, mais voilà, si vous habitez à Paris ou si vous y allez prochainement, Sachez que le 17 août à l'occasion de Paris Plage il y aura une journée spéciale avec Disney et les océans, donc avec plein d'animations de 15h à 20h, et à 20h sur le parvis de l'hôtel de ville, il y aura la projection en plein air et gratuite du monde de Nemo. donc ça peut être plutôt sympa. On va terminer avec la partie merchandising, avec notamment le 2 août les sorties des Tsum Tsum, et là il y a 3 sorties en même temps, donc je pense que ça va être un peu la, la cohue sur le site, mais j'espère que ceux qui aimeraient acquérir ces Tsum Tsum y arriveront. Il y a notamment Elliot en taille médium et, et Petite, on a les aliens et les petits pois, et enfin toute la collection de la Belle et la Bête. J'avoue que c'est celle qui me fait le plus envie pour ma part. Je ne sais pas encore si je vais craquer. Pour l'instant, je me tâte. Vous avez aussi au niveau de Disney Store les premiers sketchbooks, donc les décorations de Noël qui sont sorties, Elles sont absolument divines. Elles coûtent une blinde puisqu'il faut compter à peu près entre 17 et 21 euros la suspension de Noël. C'est assez cher, mais la qualité est au rendez-vous. Pour ma part, j'ai craqué sur celle d'Ursula. Enfin, de Vanessa face à Ursula, celle de là-haut, celle de Belle sur la Fontaine et si elle sort en France j'aimerais beaucoup acquérir celle du Pauçu Notre-Dame parce que ça fait partie des Disney que j'adore Vous avez également l'affiche film Trading du mois d'août qui s'affiche ici que je vous dévoile. Avis aux fans qui collectionnent les DVD, les blu etc. Sachez que les petits flyers Disney Privilèges ne seront plus valables à partir de fin octobre 2016. Le système de points s'arrête définitivement du coup si jamais vous voulez vous acheter des cadeaux, si vous voulez prendre des cadeaux avec vos points. Honnêtement c'est le moment de les dépenser, en plus le site actualise régulièrement ses cadeaux en ce moment et met plein de choses sympas, franchement foncez. Et enfin dans les kiosques, vous avez une nouvelle série de collection qui est sortie qui s'appelle Disney Nature Kids où vous avez donc un livret sur les animaux avec une figurine inédite. Pour le premier numéro c'est Mickey avec je crois un guépard ou un, en tout cas un félin et c'est l'occasion pourquoi pas de se lancer dans une nouvelle collection même si je pense que là pour le coup c'est plus adapté aux plus jeunes. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour moi S'il y a des actualités que j'ai oubliées qui pourraient être intéressantes, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater, de mes vidéos c'est gratuit et ça me ferait très plaisir de te compter toi en plus dans ma Disney Army Je vous fais de gros bisous ma Disney Army, prenez soin de vous Bisous bisous bisous Oh, toi